La Tomovaka est l'homme le plus beau de tous les temps. Je, je suis un homme lambda comme... comme... <rire> Grégory Aldrit, un vrai chevalier. Le mec arrive à tuer des types sur un terrain, mais avec classe. Cette image, mais... c'est pas du tout vrai. <rire> tout, un... tout est vrai. En il fait, est... il y a les chevaliers il qui faut... mettent un casque, et lui, sans casque de rugby et... et ça devient un guerrier. Mathis Lebel, supérieur non, pour, pour, pour, à <rire> Cheslin <rire> Colby. Retenez bien ça, on fera les comptes bon, en fin de cette saison. saison. Voilà. Il y a des trucs qui sont pas comparables, et je pense que là, on peut pas comparer. Euh... C'est Trinko avec n'importe quel autre joueur, je pense, c'est du, du top 14, voire du monde. Donc je reste à ma place, je pense. Très modeste. Il est modeste, euh, mais très modeste. il est meilleur. Hein ouais <rire> Il <est fou. rire> marque à chacune de ses entrées en bleu. Il est hallucinant Quel charisme Quelle puissance C'est Lolotte qui met Le ça. Oh. Oh. Il est comptabilisé, <rire> il arrive, il dit « bon moi j'ai marqué ça, ça... » <rire> Julien, il n'a pas marqué, donc tu vois... <rire> On lui donne le ballon et après, il fait le reste. <rire> bon après, c'est que ce soit à 5 mètres ou ailleurs. Pas surpris si un jour, Grégory Aldrit devient capitaine du 15 de France. Encore un match de dingue de sa part durant 80 minutes. Je pense qu'il fait la force de, de cette équipe de France, c'est qu'on est beaucoup à pouvoir être capitaine. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de leaders. Tout le monde amène cette équipe à chaque match. C'est vraiment le point fort, je pense, de, de cette équipe. Il parle bien et il a raison. Il parle comme un capitaine. Magnifique, grand, très grand, que de sacrifices et d'abnégations récompensées. Ensemble, bel exemple de France. Ça rappelle encore plein de souvenirs et euh, je pense qu'il y a une partie de vérité ça nous a, ça nous a fait grandir. Ouais. Et euh, ça a créé surtout euh, énormément de liens entre nous. Voilà, On voit l'engouement qu'il y a derrière l'équipe de France. Donc euh, on essaie de travailler euh, et de donner le meilleur pour pouvoir faire plaisir à notre public.